Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le Saint amour, amour divin. levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 119. Psaume chapitre 119, nous lisons à partir du verset 49. Psaume 119, verset 49. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, tu « Puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques. » Dans la maison où je suis étranger, la nuit, je me rappelle de ton nom, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur.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 Pasteur, Donne-moi alors, Tiens, évangé, Donne-moi alors, Tiens, évangé, Il est si bon, abonne, donne-moi. Donne-moi l'or, Tiens, Oui, donne-moi l'or, Tiens, évangé, Il est si bon, Pasteur, donne-moi. donne-moi bon Oh que ton nom soit béni Père, c'est cela ce que nous attendons de ta part, être conduit, être enseigné encore par toi, Seigneur cet ancien évangile que beaucoup ont toujours eu à pouvoir mépriser, c'est vrai, nous avons besoin de revenir à cela mon Père Merci parce que vraiment, c'est par là que beaucoup ont fait des exploits dans leur marche, Père Saint-Dieu, qui ont eu la grâce de pouvoir aussi te voir, mon bénémoine Père Saint, parce que tu es le Dieu qui veille sur ta parole à toi, Père. Nous voulons demeurer dans ce que toi tu nous enseignes, mon sauveur, ce que toi tu as dit dans ta parole à toi, Père. Nos cœurs et nos âmes sont tournés vers toi. te remercier encore ce soir pour les choses et les cantiques qui sont montées devant ton trône de grâce, mon Père. Oh, honneur et gloire à toi, toi qui as donné ta vie, Seigneur, pour que nous puissions vivre encore en ce jour, mon sauveur. Dans ce temps des ténèbres, mon bénémoine Père oh dieu ta lumière à toi, priez Père. Et nous te remercions parce que maintenant nous voyons, personne, Saint. Sois béni encore ce soir, mon sauveur, pour chaque frère et chaque sœur. Nous prions toujours pour tous ceux qui nous as donné la grâce de pouvoir avoir. Partout où il se trouve, mon Seigneur Jésus, qu'il soit aussi fortifié, mon roi, qu'il soit aussi béni, Père, parce que les jours sont mauvais, mais la lumière brille pour nous, Père. Sois glorifié encore ce soir. Merci pour les son des cantiques, pour les psaumes, bénis notre précieux frère Christian, qu'il soit vraiment béni, Père, et, et toute sa famille, Père Saint, Dieu. Chaque frère et chaque sœur, nous te remercions encore de la grâce que nous avons pour les avoir paix quand avons ainsi prié au nom de saint jésus christ amen que notre seigneur jésus christ soit béni qu'il soit avec vous vous pouvez vous asseoir c'est toujours une grande reconnaissance à notre dieu lorsque nous pouvons avoir un jour comme ceci où nous avons la grâce de pouvoir nous retrouver ensemble pour louer notre Dieu. Je disais tout à l'heure, quand je montais, j'ai trouvé mon bataillon là-bas, tous ces enfants qui étaient assis. Ils étaient touchés à les regarder. On sentait qu'ils étaient pressés de pouvoir accomplir leur devoir, effectivement. j'ai dit, si mon grand, ici, un jour, les oublie, il va y avoir le problème. Donc, en tout cas, <rire> ah, ils sont tellement... On sent cette ardeur-là, ces ailes, j'ai dit. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse Anna, hein et bénisse richement. Nous disons merci à notre Dieu pour uh, ce qu'il fait pour nous, et parmi nous aussi, et dans nos enfants aussi, ainsi que nos frères et sœurs nous réalisons que le temps ne sont pas faciles. Mais le Seigneur nous l'avait dit, effectivement, aussi. Il a dit que vous aurez des tribulations. Mais ne craignez point prenez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est donc sur lesquels nous devons nous focaliser, sur, sur sa promesse à lui. Ce qu'il a dit aussi, et surtout, garder la foi peu importe ce qui peut se passer, mais gardez la foi dans la parole de Dieu. Parce qu'il a dit que On juste vivra donc par la foi. Et s'il se retire, l'âme ne prend point plaisir en lui. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent parce que nous aimons notre Dieu, nous avons confiance en lui. Et comme il a dit aussi, que c'est notre foi qui triomphe de ce monde. C'est par là que nous reconnaissons que nous a fait un don extraordinaire parce que la foi est un don qui vient de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment et qu'il vous fortifie. Sachez que nous sommes en train de pouvoir marcher dans la bonne direction parce que c'est celui qui nous conduit en fait. Et nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous. Il a tout fait et il fait toujours tout pour que nous puissions vraiment atteindre le port. Sur ce chemin, c'est vrai, il a dit, ni l'impur ni passera. C'est le racheté de l'éternel, il passe son dents. Apocalypse chapitre 19, nous allons lire cela ensemble, Apocalypse chapitre 19, et nous lirons quelques versets, et c'est cela, oui, donc, donc, Apocalypse chapitre 19, nous lisons à partir du verset 6, ça, Oui. dit, mmh. mmh. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré donc dans son règne. réjissons Réussons-nous donc et soyons dans la Grèce, et donnons-lui gloire, car le noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné donc de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont donc les œuvres justes de saint. Et l'ange me dit, écris donc, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car les témoignages de Jésus et l'esprit donc de la prophétie. Amen. Nous te disons merci notre Père pour ce temps béni que tu nous donnes encore, Père Saint-Dieu. Parce que. Oh, comme nous observons la situation, la manière dont les choses avancent, personne, nous ne savons pas encore combien de temps nous avons encore sur cette terre. Oh, tu as dit dans ta parole à toi que est-ce que tu trouveras encore la foi sur la terre et Nous pouvons voir effectivement aussi le monde aujourd'hui est tellement sens dessus et sens de là. Tu as dit comme et on sera de même comme autant de l'autre et de ceci. Et nous voyons cela, c'est encore pire, Père. Et nous voulons te dire merci encore de cette grâce que tu as. Nous as annoncé ces choses d'avance et nous ne voulons pas perdre de vue ce que toi, tu as déjà dit. Que nous voyons que cela s'accomplit aussi, Père Saint-Dieu, pour pouvoir avoir ta fidélité à toi. Nous voulons vraiment, oh Dieu, tu puissance nous tenir fermes dans ce que toi, tu nous as accordé la grâce de pouvoir garder dans notre cœur. Béni sois-tu encore ce soir pour chaque frère et chaque sœur, pour tous les cantiques et les chants qui ont été chantés pour toi. Seigneur, aide-nous encore, nous voulons marcher avec toi. Béni soit ton Seigneur, je te demande cette grâce au nom Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous, vous savez, <rire> un jour viendra, frères et sœurs, c'est vrai. Un jour viendra, où, vous savez, nous nous regardons sur cette terre, mais nous ne réalisons pas qu'un jour viendra où nous nous retrouverons de l'autre côté. Nous ne devons pas combattre pour les choses d'ici bas. Nous devons combattre, effectivement, pour les choses d'en haut et les choses qui sont de l'autre côté où nous allons. Vous le Seigneur nous a dit dans les Saintes Écritures, nous montrant qu'effectivement, que là où est ton cœur là où est ton trésor. Donc, tout ce qui est sur la terre aussi, oui, effectivement, nous devons chercher à pouvoir simplement avoir les biens d'en haut. C'est pour ça que nous nous posons la question de pouvoir savoir, Seigneur, est-ce que de l'autre côté, j'ai vraiment quelque chose en fait? Souvent nous, nous engageons des choses effectivement. Nous amassons beaucoup pour notre bien-être naturel qui nous entoure en fait. En fait. Nous pensons beaucoup pour ce, le présent naturel dans lequel nous sommes. Et c'est vrai que nous prenons bien soin de, de cette. Euh, c'est corps effectivement que Dieu nous a donné la grâce de pouvoir l'avoir pour nous couvrir effectivement Alors, aussi on le nourrit on prend soin on travaille pour pouvoir le nourrir effectivement mais nous quand même nous pensons pas tellement très loin on n'a pas dit de ne pas le nourrir mais pas trop en prendre soin non plus parce que pour satisfaire le convoitis, c'est ce que la Bible dit oui dans Corinthiens c'est écrit comme cela bon peu près ben nous devons savoir qu'un jour ce corps dont nous prenons soin, nous l'entourons de tout ce que nous voulons. Vous savez, on se bat toujours pour ça. Il sera là allongé un jour, il n'a pas de souffle dessus. Tu auras beau tout faire pour ce corps ici, même habiter dans des immeubles avec des portes dorées, je ne sais pas moi, ou bien avec des, des, des, des tapis d'or, enfin, je ne sais pas un tapis d'or, mais en fait, ben, les tapis, des tapis tapis persans, des choses comme ça, donc tout ce qui est vraiment des confort qu'on peut arriver à pouvoir comme confort, mais la finalité de cela. C'est pour ça que je dis, le Seigneur dit que cherchez d'abord, premièrement, hein, le royaume des cieux et, et sa justice, en fait. Parce que lorsque vous possédez de l'autre côté, nous avons parlé une fois un jour ici, je crois que nous entendons, nous étions ensemble, il disait, <rire> quand on parle de la nostalgie, donc euh, c'est... La nostalgie, je crois que tout le monde connaît. La nostalgie, ça veut dire que tu as été quelque part. Mm -hmm. Tu es, es là, tu as vécu cela, et puis tu t'es déplacé pour un autre endroit. C'est comme, bon, tu as toujours vécu, je ne sais pas moi, quel, par quel endroit où tu as été, mais tu as grandi là-bas, dans ces circonstances, ce coin-là. Et puis, quand tu es aussi quelque part les l'étranger, tu à dire, Ah, je voudrais tant vivre encore comme j'étais chez moi là. » Donc c'est parce que vous étiez là-bas, et vous, vous, vous sentez qu'effectivement que cet endroit vous manque en fait. Parce que vous dites que j'étais à cet endroit et j'ai le désir, je voudrais retourner à cet endroit. C'est ça ce qu'on appelle la nostalgie. On peut avoir être nostalgique de quelque part où vous n'avez jamais été. Hein. Sinon, ce serait problématique. Parce que vous ne le connaissez même pas. Vous n'avez jamais foulé vos pieds là dessus. Donc Alors, ah, c'est pour ça que dans les scènes d'écriture, quand nous lisons la manière dont ceux qui ont connu... Le Seigneur, dans sa grâce, effectivement, exprime les choses, effectivement, euh, dans cela, comme d'abord nous l'avons lu ici. Regardez, euh, et là, on, on crie, effectivement, avec des cris de joie, Apocalypse 19, des cris de joie, effectivement, on pourra exprimer quelque chose de tellement glorieux, de, de tellement précieux dans le cœur. Parce qu'en fait, c'est ça à quoi, en fait, tout un chacun de nous, nous qui sommes assis ici, c'est ça à quoi Dieu nous a appelés, en fait. Nous nous battons dans ce monde, dans cet, je parle de chrétiens tout ça, nous nous privons des choses qu'effectivement que le monde veut que nous puissions posséder, le monde veut que nous puissions être comme cela parce qu'effectivement que, que ce soit dans tous les domaines, effectivement, on sent la pression que ce monde fait sur ce corps ici parce que nous sommes dans un monde tout à fait visible dans lequel nous avons toujours vécu et connu effectivement ici. Donc ça veut dire qu'emprisonné effectivement dans, dans ce monde, euh, dans, le, dans tous les sens effectivement dans lesquels il nous offre effectivement de pouvoir voir cela. Alors, si nous combattons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous combattons contre la force effectivement qui nous attire effectivement à ce que nous puissions être pour nous donner. À, mais dis-moi, mais sois quand même, regarde quand même dans la réalité des choses, quand même, tu es quand même un homme. Donc l'homme, il est créé pour être sur la terre. Tu n'as connu que la terre et tu vis quand même sur la terre. Est-ce que toi, as-tu déjà vu quelqu'un là-bas ou dans les cieux Oui. Logiquement, on se pose la question. parce que La pensée peut venir, mais début quand, ce qui est bon, là-haut, il y a quelqu'un. Vous voyez, ça vous secoue un peu. Ça c est, c est, c est cool, ça doit secouer. Avez-vous déjà vu quelqu'un là-bas Non. Mais qu'est-ce qui fait que vous puissiez vous accrocher à cela euh, À dire qu'effectivement, que là, là, dans ce qu'on nous dit ici, que les notions sont venus, se nous, nous préparer, il dit, là, je suis là-dedans, je dois me retrouver là. Qu'est-ce qui ferait que toi, un homme qui est né sur la terre, et bien des parents terrestres, effectivement, ainsi de suite, que tu puisses arriver à pouvoir soupirer des choses qui. En réalité, naturellement, dans, ton, dans ta nature, effectivement, c'est étranger à toi, puis par ça. Parce que là, c'est les cieux, ce sont des choses tout à fait. où, où On nous parle que Dieu et ses, les cieux sont trônes et, et la terre sont marche -pille. Ce que nous voyons simplement, c'est la pluie, et nous voyons le soleil, effectivement, ici, le, le vent et tout ça. Et alors on nous parle de que c'est cela, vous, vous voyez, c'est cela là où vous pouvez vous poser la question, est-ce que vraiment j'ai la foi les mouvements c'est bien. Mais maintenant, quand on te met, maintenant commence à pouvoir te faire penser logiquement. C'est là que maintenant tu commences à pouvoir fa faillir un tout petit peu. Pose la question, mais c'est vrai quand même, ainsi de suite. Alors c'est cela que nous devons comprendre que Dieu est vraiment Dieu. Que des mortels qui sont nés de la terre, effectivement, qui connaissent la terre, ils commencent à pouvoir réellement croire. Mais avec une fermeté tellement ferme, dit que non, non, non, non, non, j'y serai. Mais tu seras où Alléluia. Oui, mon frère, ce n'est pas un jeu, ma soeur. Non. Parce que c'est pour, pour ça que nous n'avons pas compris. Nous nous combattons simplement la chair parce que nous sommes charnels. Que Dieu te bénisse. Parce qu'on regarde simplement, on dit Alléluia, gloire à Dieu, mais on voit toujours tout dans les charnels. Mais quand nous passons une dimension. Alors là, nous comprenons que ces dimension ici, là, dont on se bat, ça ne sert à rien. Mais pour cela, il faut que quelque chose soit en toi. C'est pour ça que nous lisons dans les scènes Écritures pour l'amour de Dieu, mais tout ce qu'il a connu d'avance, il fallait que quelque chose se passe avant que le monde soit. J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire ici, frères et sœurs, je le répète encore toujours, vous ne, pouvez pas, vous ne pouvez pas naître de nouveau si vous n'avez jamais existé auparavant. C'est cela, cela que les hommes naturels, parce que vous savez, l'évangile c'est comme un filet qu'on a jeté. Vous me suivez Amen. Oui. Et filet filets été jetés, effectivement ben, on tire maintenant parce qu'il y en a ceux qui sont accrochés au filet quand on tire, qu'est-ce qu'on va voir des crabes, des sissis, des cela il y a beaucoup de choses effectivement à l'intérieur de ces filets mais les filets n'ont pas été jetés pour ramasser des scorpions ou des serpents, des cissis et cela les filets ont été jetés pour un but rien que pour le poisson mais les filets n'attrapent pas seulement les poissons il y a de tout à l'intérieur parce que dans la mer, effectivement, il y a tout. Quand on tire, effectivement, ben, les filets pleins, on regarde. où Mais qu'est-ce qu'il y a enfin, Ça, ce sont les poissons. On prend les poissons, on met là-bas. Mais les autres, là, ben, on les rejette dans l'eau. Ce qu'on va faire avec, effectivement, aussi. Donc, notre Seigneur, notre Dieu, démontre, effectivement, sa puissance et son autorité, effectivement, de pouvoir s'assujettir toutes choses. Parce que que tu sois comme tu es et que tu gardes aussi ton ami comme il est et qu'on te parle des choses de Dieu, que toi tu arrives à pouvoir te réjouir effectivement, mais vraiment une réjouissance réelle et vraie et que ton voisin ne réagit pas à cela comme toi tu réagis, c'est que tu dois te poser la question. Pourquoi moi je me, je me réjouis comme ça et lui ne se réjouit pas de cette manière-là Mais c'est parce que quelque chose... N'a pas commencé maintenant. Et c'est là, c'est 100% vrai. Ce n'est pas au moment où vous entendez la parole que vous devenez devenu des chrétiens, vous le savez. Mais c'est parce que vous faites partie de cette parole que vous entendez, parce que cette parole, effectivement, elle fait partie de vous. Pourquoi C'est pour ça que nous disions, pas moi disais, le Seigneur disait effectivement que. Pourquoi vous, vous n'en vous allez pas vous aussi? Mon frère, c'est important que tu écoutes, que tu comprennes cela, parce que, autrement, tu, tu, tu, bats, tu, tu bats en l'air. Je ne sais pas, toi, tu ne vas pas battre en l'air, mais il faut que tu puisses être sûr et certain de ce que tu fais. Parce que lorsque toi, tu connais effectivement d'où tu as été tiré, alors tu sais réellement aussi être ferme dans le combat. C'est pour ça que vous voyez des hommes comme des David. Des hommes, des petits bonhommes, effectivement, qui se tiennent devant des, des géants. Des... Non, il n'avait pas de force, lui. C'était un homme de guerre, effectivement, avec tout, son, tout ce qu'il avait comme armure, effectivement, David ne peut pas tenir. Mais David s'est rendu compte d'une chose, qu'il savait d'où il venait, et ce qu'il était, effectivement, pour tenir, effectivement, en face d'un homme que tout le monde fouillait. Donc, toi aussi, tu peux être sûr et certain que, si tu sais d'où tu viens, tu n'auras pas peur de quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est qu une donnée à la foi effectivement, parce que ça nous permet de voir plus loin que cela. Et nous croyons maintenant les choses que l'humain normal ne peut pas comprendre. Alors, ici, il nous dit, réjouissez vous effectivement. Et c'est pour cela que nous sommes tous rassemblés ici. faire ça, ayant quitté nos maisons, des églises et tout ça, partout, non. Parce que le combat était qu'il faut quand même sortir, parce qu'il dit, mais sortez du milieu d'eux. Les qui a retenti il faut sortir. C'est-à-dire que quand il dit sortir, ce n'est pas n'importe qui que Dieu dise sortir, effectivement. Il l'a dit dans le livre des Corinthiens, chapitre 6. Quelle part y a-t-il entre l'infidèle et l'infidèle, entre la lumière et les ténèbres C'est pour ça qu'il nous montre, effectivement, entre Christ et Bélial, effectivement. Et qu'est-ce qu'il nous dit, effectivement, le peuple lui Il dit, mais séparez-vous. Il faut que réellement qu'il y ait une séparation, effectivement. C'est-à-dire que l'homme tel que nous sommes. Nous nous sentons qu'effectivement que, c'est pour ça que, il disait, quand vous vous sentez obligé, obligé, frère et sœur, c'est comme ça, Quand tu te sens obligé, c'est, c'est bon de pouvoir te dire, mais quand tu te sens obligé, dis-moi, je ne peux pas faire ceci parce que je suis obligé par la parole, parce que Dieu l'oblige effectivement. Alors là, mon frère et ma soeur, tu n'y es pas encore. Non? Mais quand tu arrives à pouvoir réaliser que, en tout cas, c'est si la chose importante pour moi, je réalise que, en tout cas, c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Quand tu es vraiment en accord avec ce que Dieu dit, alors glorifie les Seigneurs. Amen. Ce que, avant que le monde soit, Dieu t'avait déjà choisi. Amen. Parce que nous sommes dans la masse, effectivement. On lit en général, effectivement. Mais, mais chacun de nous doit avoir les traits. Parce qu'il y a quand même des, des choses qui doivent te montrer. Amen. Que non, Quand on parle, effectivement, qu'en lui, nous étions élus, ce que moi j'étais en lui. Parce que réellement que quand c'est on parle de la parole de Dieu que lui a dit, je ne trouve pas ça difficile. Il n'y a pas de complication. Mais comment ça se fait que mon voisin trouve toujours difficile effectivement de croire simplement ce que la Bible dit et moi, si, je ne fais pas d'efforts. Je vous ai déjà raconté un témoignage, effectivement. Non, Mais c'est longtemps de cela, de cette maman, une vieille maman âgée, une soeur en crise dans l'église, effectivement. Et on lui est venu lui rapporter, effectivement, la prédication, enfin, l'enseignement des tonnerres, effectivement, qui sont révélés. Une maman âgée, effectivement, là, qui est une maman qui tient d'offrir. Et puis, on a, on a tellement tonné la tonnerre, parce que tout le monde... Ça, les, les gens sont emportés par cela, parce que c'était une révélation. Dans, tout le monde a tonné, et l'église a tonné, et puis la maman est restée tranquille. Mais on, dit, mais on dit, mais maman, tu ne te réjouis pas avec nous, quand même. Il dit, comme si ça c'est la nouvelle révélation. Alors il dit, mais il dit, de quoi vous vous réjouissez Il dit, mais les tonnerres sont révélés il dit, il dit, il dit, en fait, moi j'ai un problème. Je ne sais pas, je ne fais pas d'effort. Mais pour que ce que vous avez dit là, entre moi, je force, mais ça ne rentre pas. C'est une vieille maman, hein. Je force, je force, ça ne rentre pas. Oui, mais il s'est révélé, jean se dit, mais moi, ça ne rentre pas à l'intérieur. Je vais faire un effort, c'est vrai, mais je fais un effort, mais ça ne passe pas. Et pourquoi ça ne passait pas Et les autres, ça passait. Parce que dans la Bible, effectivement, ce n'était pas écrit. On ne peut pas dire que la maman avait toute la Bible. Non, elle n'avait pas toute tout la Bible, effectivement. Mais là, quelque part, au-dedans de lui, qu'est-ce que s'est dit J'écrirai mes lois dans vos cœurs, monsieur. C'est pour ça qu'il est mort, frère et soeur. ça ne reste pas sur les tables des pierres, effectivement, qui est à nos cœurs. Dans ceux qu'il a connus d'avance, effectivement, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Mon frère et ma soeur, toi, fais tous tes efforts pour te poser la question. Mais regarde pas le voisin, mais toi seul. Dans ta chambre à coucher, dans je ne sais pas moi ou dans ton salon, quelque part, assieds-toi, prends-toi en main. Seigneur, je l'ai fait parce que je suis influencé par mon voisin, ma maman, mon... ou bien je l'ai fait parce que tu m'as convaincu quelque part. Oui, et quand tu te seras posé la question de pouvoir savoir si c'est vraiment le Seigneur qui t'a convaincu, et que tant que tu seras fait les tests effectivement, comme le Seigneur nous a montré aussi la Sainte Inquiétude, que l'Esprit donc rend témoignage à ton esprit. Que toi, tu es un fils de Dieu. un oh, fils de Dieu, comment nous sommes devenus fils et filles de Dieu On doit se poser la question. Ce n'est pas comme ça que j'ai joint une église là, puis bon, j'ai joint une église, j'ai à papa, je suis devenu fils de Dieu. J'ai joint une église, je suis devenu fils de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Je suis devenu un fils de Dieu parce que je suis né de Dieu. Alors, comment suis-je né de Dieu Est-ce que vous comprenez On ne parlera jamais assez de cela. Comment suis-je né de Dieu mais Parce que j'ai reçu la sémence de Dieu. Mais alors, que Dieu te bénisse. Mais cette sémence-là, c'est quoi <rire> Parce qu'on nous dit que la parole de Dieu est. <rire> donc maintenant, on me dit, mais donc cette sémence que j'ai reçue là, donc, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, maintenant, regardez ce que la Bible nous fait comprendre. Au commencement, était... Ah, et puis, on nous dit, elle est venue, c'est l'air. Et les siens ne l'ont point. Mais à ceux qui l'ont reçu. Donc, j'ai reçu quelqu'un qui est la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu. Il s'agit de Jésus, de Christ. Alors, mon frère, si c'est Jésus, il est vrai que j'ai reçu dans mon âme, quand on me parle de lui... Là-dedans, ça ne peut pas rester tranquille. Parce que la profondeur, on n'appelle que la profondeur. Je n'ai connu que lui. Alors je suis devenu fils de Dieu par lui. C'est-à-dire que maintenant, nous avons la même nature, euh, bien sûr. Bon, mais c'est vrai quand même. Hein? C'est-à-dire, vous êtes des dieux. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pour que vous vous positionniez parce que... Il faut que vous ne soyez pas comme des gens qu'on peut pousser à gauche, pousser à droite. Soyez enracinés dans les choses qui concernent Dieu. Et vous, vous savez, vous devez être comme Elie et Élisée. Voyez, Élisée, tous y savaient, c'est tu que ton maître va être enlevé. Qu'est-ce qu'il leur disait Moi ici, je laissé taisez-vous. Mais il était concerné. Il ne restait pas. Assis comme ils étaient assis. Ah non, pour commencer à parler, à, à, à parler blablabla, blablabla. Non, non, non, non, lui, il suivait. Amen. Là où Élie était, Élisée était. Parce que Dieu avait dit qu'il y avait une relation entre Élie et Élisée. <rire> il n'a jamais bougé, même quand Élie l'a testé, il dit, mais reste eh, si, si. ici. Non, non, non, dit, non, par ta, non, mais par ta vie. Oui. Amen. Oh, mais pourquoi tu es persébrant Il dit, je ne je sais pas, mais il y a quelque chose qui est en toi qui grossit à moi. Parce que je crois comprendre qu'effectivement que la chose me dit « mais je dois te suivre jusqu'au bout !» Et Elie ne lui avait absolument rien dit par la marche qu'il faisait. Est-ce que vous vous suivez ah, ah, ah. Et Maintenant, il pousse encore un peu plus loin. Elie s'attache à lui. Vous vous suivez, tes deux rois. Vous connaissez l'Écriture Il avance ici. « Maintenant, je Il dit, voilà reste ici. » Il est là le poids, il dit, regardez Ton Tont va être enlevé. et dit, taisez-vous. Et lui, il fait des que quand Élisée, quand Elie bougeait, Élisée suivait. Et puis il dit, mais tu suis, tu dis, mais et si si, parce que. Alors il dit, mais Alors, finalement, parce qu'il dit, il dit mais que veux-tu que je te fasse Tu es tellement persévérant. Mais c'est parce que Dieu avait déjà dit. Tu oindras Élisée pour roi, pour... Pour... pour prophète, à ta place. C'est venu de Dieu, c'est rentré. Vous savez d'abord comment c'était passé avec Élie et Elie, non Dieu lui a dit à Elie, son prophète, effectivement, « Va, Élisée pour qu'il soit roi à ta place, parce qu'il devait partir. » Il est simplement venu. Et comment Dieu fait quand Dieu vous connaît L'homme était occupé à faire le bourrage là-bas. Élie vient simplement. Il prend son manteau, et jette sur lui. Il n'a pas expliqué beaucoup de choses. Hein. L'homme a compris. Donc, bien sûr, parce que ce qui était à l'intérieur, quand cela est venu, ça changeait tout. On n'a pas expliqué. Hein. Ça m'a dit, mais comprends. Il dit, mais comprends ce que j'étais fait. Et l'homme a compris. Ah oui, mais l'homme a, a compris. Qu'est-ce qu'il avait il, il, a, il, a, il a brûlé son char, tout ça. Vous connaissez Il a offert tout ça, le bœuf, tout, tout ça. Et puis, et depuis ce jour-là, il s'est accroché au monsieur. Pas d'explication Vous n'avez pas beaucoup d'explications Juste la révélation. Quand elle vient, elle enclose ce qui est en vous. Je dis Mais pourquoi tu agis comme ça Tu ne peux pas expliquer ça. C'est la chose qui est au-dedans, en fait, que Dieu en fait ouvre l'avantage. Et je vous l'ai toujours dit ici, frères et sœurs, si tu n'es pas un élu, un fils de Dieu, non, monsieur, madame, tu ne peux pas avoir la révélation. Tout ce que vous avez, pardon, c'est sur des sensations, c'est ça, ces, ces, mais. Mais quant à la révélation, il faut être un fils de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas révéler ses secrets à, à, à quelqu'un qui n'a rien à voir avec son plan. Comment il va te révéler toi pour que tu n'es même pas dans le programme mais parce que le programme est fait pour toi aussi, que tu sois dedans. Donc il doit te révéler ce qu'il en est. Mais si tu ne fais pas... Mais c'est la vérité, frère. Pourquoi oh, nous avons compris la révélation Vous n'avez rien, rien, rien compris. <rire> oui, bien sûr. Mais quand le Seigneur s'est révélé à vous, que vous avez compris, votre démarche change. Jacob a commencé à boiter. Hein. Avant, c'était différent. Hein? Donc, il faut que quand on le rencontre, il y a quelque chose qui doit changer au détenteur. On marche différemment. On Et c'est cela que. Alors, nous voyons qu'effectivement, que quand on a parlé de ce, que, ce dont pour lequel Dieu nous a vraiment appelés, effectivement, il nous a vraiment d'abord montré de quelle manière nous qui sommes appelés de Dieu. Comment nous devons être aussi, comment nous devons marcher. Nous avons un adversaire vraiment qui est malin et mauvais en fait. Il vient nous, nous, nous brouiller les pensées, l'esprit avec beaucoup de choses inutiles. Pour okay, que vous vous continuez à pouvoir vous battre naturellement, effectivement, pour oublier ces dons pour lequel Dieu vous a fait sortir. Parce que si nous avons envie ce que Dieu nous a fait sortir, effectivement, pour la, la raison pour laquelle nous a fait sortir, nous nous préparons chaque jour. Nous nous purifions. Mais c'est vrai, frère, nous nous purifierons chaque jour. Et mais c'est vrai, cela. Mais regardez comment, effectivement, les choses sont. Hein. Mais chaque jour, on n'est pas comme cela. Oh, il y a un problème, c'est si, ah, j'ai dû manger. Mais le Seigneur t'a dit à toi. Toi, ton problème à toi n'est pas de manger ou de boire. Je crois que ça doit être quelque part dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans le livre de, de Jean, ou quelque chose comme ça. non que, Il dit, pour être apaisant par les soucis de manger et de boire, pour que ce jour-là ne vous surprenne pas à l'épreuve. Vous vous souvenez, non Amen. Mais c'est ça, en fait, ce que le diable fait. Ah oui, mais ce que vous voyez sur la terre, je dis les gens sont... <rire> vous savez, le corona est venu, paf, boum, puis Vladimir Poutine est sorti, et maintenant, mais, mais bien sûr les pensées sont occupées là-bas, où euh, l'Ukraine est, l'Ukraine l'Ukraine est tout dans la Lugue. Tout le monde va aller à l'Ukraine, partout, de la de l'Ukraine. Mais c'est pour vous maintenir toujours qu'il y a la guerre. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer C'est l'inflation. Vous avez entendu, non L'inflation. Comment ça vous parle Ah, le pain va augmenter, mais quand même, la farine se trouve quand même là autour. Mais c'est vrai. C est, c est, oh, mais, bien sûr, mais, mais, les, les pensées sont, comment ça va Mais vous, vous perdez de vue. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous perdons de vue que notre Seigneur nous a dit. Peu importe les, les guerres, peu importe les... Mais, mais ne vous inquiétez, il a dit ça. Amen. Alors là, mon problème en moi, c'est les genoux Amen. et les mains. Ah oui, alors le restant a dit, moi je pas besoin, mais je ne pas Parce qu'il dit, mais ne vous inquiétez de rien, parce que c'est lui qui t'a appelé, qui est ton père. Parce qu'il dit notre père, ton père à toi. Amen. Il se suit, il prend soin de toi. Amen. Même pas pour les.. vêtements, même pas pour les vêtements. les mariages sera là, je veux m'habiller quoi. Vous n'avez pas besoin de cela. Amen. <rire> vous avez oublié que nous avons un Dieu de miracles, frère. Je vais vous donner un témoignage, juste en venant ici, en venant ici. Elle est là, je crois aussi que... Je vais dans la voiture, effectivement. Et on passe juste devant là, je regarde, je vois un petit melon, un gros melon coton. Hein. Watermelon, hein. Vous connaissez Watermelon Pastèque. oh, oh thank you. Merci beaucoup. Ah, j'aime bien. Et Pastèque, le gros, là. Vous connaissez, quand même Oui. Vous connaissez les gros Pas les petits, mais grand. Je passais comme ça, je regardais sur l'étalage de la bas J'ai Je leur ai dit, je, dis, je voudrais tant manger les, les, les, les pastiques, les pastiques. Ils sont là J'ai dis, les grands, là, les grands, là. J'ai dit comment il faut faire, je vais manger ça, j'en viens, viens, viens. Je rentre dans le parking, parce que c'est qui disait, on remet de la page, et on descend dans la voiture, et, et, et, et, on revient. Puis je descends dans la voiture, qu'est-ce que je vois quelqu'un qui vient avec grand sourire C'est mon ami, maman Rosalie. Mon amie à moi, elle vient là. Et elle me sourit. Hein. Moi, j'ai souri aussi, comme j'aime bien. Et je l'embrasse aussi. Et puis, je vois simplement, et tiens, elle me dit, mais c'est. Je dis, oh, qu'est-ce que c'est quoi ça Elle dit, mais c'est pour toi. Je lui dis, oh, qu'est-ce que je regarde, mais le gros mais le coton. Eh oui, mon frère. Juste là, il me dit, mais Dieu est grand. J'ai passé là. Il avait préparé le cœur de sa servante en disant, il faut le suivre, lui, là. Il doit manger son melon coton. Hein. Le gros là, parce qu'il a des idées de gros. Que Dieu la bénisse. Ce n'est pas hier, hein c'est maintenant là. Main. D'ailleurs, c'est derrière dans ma voiture. Voilà, bravo. C'est pour dire que, non, Dieu a ses fils, a ses filles, il a préparé la soeur. Vous voyez, parce qu'on dit, oui, il avait préparé la veine, ses reptile, effectivement, nous le voyons aussi. Hein là, mon cheveu, bon, il bah, ne bah, faut pas dire, ah, c'est comme comment il dit, pardon. Je donnais un témoignage pour qu'on voit que Dieu est le même. Il fait aussi, effectivement, ainsi sur choses, effectivement. Donc, c'est-à-dire que nous comprenons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons surtout n'aller ni à gauche ni à droite, mais regarder ce que les Saintes Écritures nous disent. Nous ne vivons que pour les Saintes Écritures et par les Saintes Écritures. Frères et sœurs, n'allez ni à gauche ni à droite. Parce que ce que Dieu, notre Seigneur, a dit, ça va s'accomplir, mais vraiment exactement comme il a dit. Parce qu'il a qualifié les choses pour nous, mon frère et soeur. Il a qualifié les choses pour nous, pour nous, pour nous, nous qui, qui désirons, parce que notre désir, c'est. Et c'est ce que c'est ce que, ce que l'apôtre Paul dit dans De Corinthiens au chapitre 5. Il, il, il, dit, il dit quelque chose qui, qui touche le cœur. Regardez bien, nous lisons ça vite, regardez très bien. De Corinthiens au chapitre 5, il nous dit cela. Voilà, il oui, voilà, voilà. Il dit, euh, euh, regardez, 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 1, ah, il nous dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, parce qu'elle doit être. Vous comprenez Alors il dit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. N'a pas été fait demain. Voilà. Mmh. <rire> La Bible nous montre effectivement les choses de telle manière qu'on puisse comprendre que nous ne devons pas nous focaliser sur. Voilà ici. Nous nous non, suivons. Si ce que c'est, ce parce qu'il a dit, qu il lui a été donné. Et c'est préparé. Vous connaissez, non 19. Ce n'est pas. Préparée. Donc elle-même s'est préparée. Parce qu'il lui a été donné de se revêtir. Un fin là, éclatant pur. Voyez-vous, sur la terre où je suis ici, si je veux cela, donc euh, voir, et partir avec le Seigneur, comme la Bible dit, je dois toujours me battre pour que je puisse être comme lui l'a dit s'est préparé. Donc, si elle s'est préparé, c'est qu'elle a du matériel qu'on lui a donné avec. Et puis, c'est la vérité, ce n'est pas des choses qui sont faites de main d'homme, mais c'est que Dieu lui-même a eu à pouvoir préparer. C'est que Dieu a eu à pouvoir faire. Puis, on nous explique bien, ce sont les œuvres juste, Saint, ainsi de suite. Voilà. regardez ici, dans, il dit, mais, nous, nous, nous avons donc dans le ciel, dans les ciels, hein, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, voyez-vous maintenant, nous gémissons. Vous comprenez ça veut dire gémir Ah, cest qu que c'est comme quelqu'un qui, qui est vraiment qui est attrapé par ce jeu. Bon, c'est peut-être un peu pas un bon exemple, mais avec une grippe, mais il, il veut s'en débarrasser de la grippe. Oui. Donc, je, je voudrais parce que je, je dois être en forme pour travailler il faut, je, je, je, dois, je dois être en bonne santé je, je veux cela, mais la grippe vous, co vous coince quelque part vous comprenez, quoi, non, non. il vous affaiblit il dit non mais à l'intérieur, dit mais je veux travailler je dois faire ceci, je dois faire ceci Donc, il dit, mais je, je veux enlever cette couverture des de, de, de, de grippe. Mais vous comprenez cela alors il dit ici, il dit, mais nous gémissons nous gémissons aussi, c'est un exemple que je comme ça. Non? il dit mais, il est bien nous, nous, aussi, nous gémissons dans cette tenta est-ce que toi, frère, toi, ça, tu as vraiment, pendant que tu marches, là, tu dis, Seigneur, c'est vrai que je suis sur la terre. Quand je ne te connaissais pas très bien, je voulais tellement avoir une vie longue, une vie prospère, une vie vraiment où tout ce qui est autour de moi, c'est bien. Mais quand j'étais connu maintenant, je compris. Pourquoi je dois me battre pour tout ceci J'aime Dieu, frère, et nous devons aimer le Seigneur. Je l'aime beaucoup, je pense que vous l'aimez beaucoup aussi. Amen. Que Dieu te bénisse moi, précisément. Parce qu'il nous dit une chose, effectivement, que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui le recherchent. Amen. Mais il n'a pas oublié que toi, tu es encore dans la chair. Amen. La grâce de Dieu est que, Pensez-vous vraiment que Dieu veut que vous soyez des pauvres. C'est lui qui tient toutes les banques. Ce sont des papiers. Je vous ai toujours eu à pouvoir vous dire ici, faire en afin que vous ne puissiez pas vous tuer. L'argent, ce n'est que des papiers. Un papier sur lequel on a mis des cachets, des sous, des timbres, on a mis un chiffre. Cinq et les chiffres. Ce papier-là, on lui a donné la valeur de 5. Et puis, il lui donne le pouvoir de pouvoir permettre que vous achetez, qu Est-ce que votre vie, vraiment, <rire> vaut plus que ce papier-là Enfin, ce vaut, papier vaut, vaut, vaut, vaut, vaut, vaut, vaut plus que votre vie Parce qu'il y en a de ceux-là qui peuvent se tuer pour ce papier vrai. Un papier tu vends ton âme pour un papier qui n'a pas... Mais c'est vrai, frère et soeur. J'ai toujours dit ici, frère et soeur, ce que vous devez toujours comprendre, que ces papiers-là, que ce soit qui s'appelle 1000 dollars, 1000 euros, ou je sais 2000, ou je sais pas, 5000, ou je sais 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Ces papiers-là n'ont de valeur que parce que toi, tu lui donnes la valeur. Si toi, si tout le monde n'existait plus, effectivement, ces papiers-là auraient de valeur par qui Mais c'est pas les papiers qui ont la valeur, c'est toi Amen. Ça, tu ne vois pas, c'est toi qui donnes la valeur au papier. Amen. Mais il y en a des ceux-là qui donnent même les rames pour ces papiers. Le diable, il est vraiment malin. C'est un démon. Il est vraiment malin. Ah. Donc nous gémissons. Ah, j'ai passé un 21. Ainsi donc, verset 2, 5, 2, 2 2, 5, il dit. Aussi donc nous gémissons dans cette tente. Je dis, je dis, ces voile ici, Seigneur, aide-moi. Comme l'apôtre Paul a dit, mais j'ai le désir de partir. D'être avec le Seigneur. Oui, est, il est écrit comme ça. Mais il dit, mais à cause de vous, je prie que Dieu m'accorde encore la grâce pour que vous grandissiez encore dans les choses de Dieu. Alors je m'en vais. Il dit, dit, et puis quelque chose parfois que, que vous, la plupart des gens ne peuvent pas mentionner. Ah non, non, non, Il dit, la mort m'éteint. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire Un être humain qui est là, on dit, mais il est un fou, Il qui dit qu'il la mort, mais un gain. Oui, oui, dis-moi, dis-moi, Je désire être avec mon Seigneur. Mais c'est la vérité. Pour un croyant, pour un fils, de je n'ai pas dit qu'elle allait vous suicider. Hein? Donc c'est pour que vous compreniez simplement la valeur de ce que vous avez plus. Et que la mort n'est pas qu'un passage, simplement, ne peut plus rien faire contre vous, en fait. Vous, vous devez être instruit. Mais pourquoi vous êtes toujours comme des gens qui ne sont pas instruits problème ça, ceci, cela et vous tremblez toujours quand quelqu'un vient puis vous tremblez comme ah, je ne sais pas moi, je, je prie Dieu pour vous parce que frères et sœurs il faut que nous soyons devenus des hommes faits auxquels on ne peut pas faire bouger à gauche et à droite avec tel, mais qui sont tellement fermes dans ce que le Seigneur a dit dans sa parole peu importe ce qu a, qui peut venir au-dessus, à gauche ou à droite mais si ce n'est pas ce que Jésus a dit vous pouvez passer votre chemin parce que moi, je ne suis que ce que. Les... Il nous a même dit, le Seigneur, il a vraiment eu à pouvoir nous dire quelque chose de tellement merveilleux pour les élus. Parce que ce ne sont que des élus qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Oui, oui, monsieur, oui, madame. Il dit Je vous enverrai les consolateurs. L'Esprit, toujours d'eux. Alors, nous comprenons que la loi est venue, donc, euh, oui, hein? la grâce et la vérité sont venues pas toujours. Il a dit lui-même, je suis le chemin. Voilà. Jamais un homme ne peut se tenir debout et dire, moi ici, je suis le chemin, j'ai la vérité et je suis la vie. Vous direz qu'il est maudit, hein Mais lui, il l'a dit, parce qu'il est vraiment le chemin. Il est donc la vérité aussi. Tout ce qui veut dire que nous comprenons effectivement ce qu'il en est. Alors, il dit aussi, nous gémissons, nous gémissons. Ce qui veut dire que chacun de nous doit pouvoir se regarder, et dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment quand je me regarde, je veux vraiment ces se désigner, Seigneur mon Dieu. Parce que vous vous, vous, vous souvenez, parce que, euh, regardez, quand Dieu regarde maintenant, le Seigneur, quand il regarde maintenant l'autre. Vous vous souvenez comment Abraham a pour pour l'autre. L'autre était donc dans ce domaine hein, et il vivait là-dedans, dans un monde vraiment de saleté. autour tout était corrompu, sens de sens de cela, comme ce monde aujourd'hui dans lequel nous sommes. Et vous savez comment était l'autre La Bible dit que chaque jour son âme, j'ai si pleurait, oui, oui, il est juste, il souffrait de ce qu'il voyait. Est-ce que vous, quand vous regardez, vous souffrez Pourtant, vous voulez, vous voulez copier ces choses-là toutes ces saletés-là, les ceci, les cela, les ceci, les ceci, les ceci, les cela. Je ne sais pas. Mais c'est vrai, vous copiez les choses de l'enfer. Vous copiez les choses de ce Bien sûr que oui. Vous, vous, vous, vous, vous commencez à vous revêtir comme ces gens-là. Je, je, je vois les sœurs, des jeunes, les sœurs aujourd'hui, ils vous viennent avec des essuies. Enfin, je pas des essuies, mais des pulls verts. Est-ce que vous me comprenez Non, vous savez, c'est quand même. C'est douloureux. Et puis, quand ils sont même à l'accord, de temps en moi je m'assieds là, je regarde. Alors, je ne sais pas quel mode vous nous avez trouvé aujourd'hui. J'ai dit, frère Zaché, viens un peu ici. J'ai dit, ne me fais pas souffrir. Il est là, il est témoin. J'ai dit, des choses comme ça, c'est de l'abomination dans la maison. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas, pas une pièce de théâtre ici pour nous démontrer est ce que... Non, non, pas du tout ça, non. Je vous en prie. Sainteté à l'éternel. Non, on n'a pas besoin de cela. C'est Saint, Saint et l'Éternel notre Dieu dans sa maison. Amen. Ah non, non, non, non. Ayez pitié de moi. Non, non pas ça. Je ne peux pas comprendre, mais ça c'est vraiment le monde de tout ce qu'on peut arriver à pouvoir trouver des. Parce que quand on regarde ça, on ne te voit pas que tu es une chrétienne. Hein? Non, on voit que non, c'est de l'autre. L'autre. Mais alors, si vous êtes de l'heure, quand la trompette rétentira, ah bon, bah oui, pas, il ne va pas vous laisser. Il dit mais si toi tu pars, moi je pars avec toi. Pourquoi Parce qu'il y a quand même quelque chose de commun en vous et moi. Donc, c'est dit que chacun de nous doit arriver à pouvoir comprendre qu'il ne faut pas qu'il y ait du relâche. Oui. <rire> sainteté à l'éternel. En nous, nous avons besoin de pouvoir nous accrocher. La, la Bible le dit, hein. ah, oui, oh, yo, yo, yo, yo. Sans la sanctification. Vous suivez Sans la sanctification, nul ne peut voir. Alors, ne vous habillez pas comme des prostituées. Vous savez, je pense qu'ici nous avons des frères, parce que beaucoup de gens nous suivent, hein. ils nous regardent. Frère, ne pensez ma soeur, ne pense pas que tu peux manquer un mari, il faut qu'elle puisse montrer, je ne sais pas moi encore, pour que... Parce que ces gens-là, ceux qui vous suivent, effectivement, sont des frères en Christ. Ils ne cherchent pas des prostituées. Elles cherchent des femmes au caractère, bien habillées. Ils vous observent effectivement pour voir, habillez-vous bien. Il ne faut pas nous montrer des choses qui, oui, comme ça on voit quand je marche, On peut. vous comprenez ce que je veux dire, je ne vais pas faire les dessins. Tout ça. C'est ça le problème. Hein? Et ça dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Les nous nous allons prier. Considère sa parole, considère ses promesses, garde-le dans ta vie. Merci. Tu verras ses mains. Quel d'orage, que d'orage, des tempêtes, pour oh Jésus, oui, je m'engage. Si tout le monde m'endonne, je marcherai seul. avec. Considère, considère sa parole, merci Père. Ben. Considère ses promesses. Garde-les dans ta vie. Tu verras ses merveilles. Notre Père Céleste, notre Dieu, que ton peuple soit béni, mon roi. Le voici ce soir dans ta maison bar. Ils sont venus aussi nombreux, Père oh Dieu, parce qu'ils ont cette soif de pouvoir réellement vivre pour toi, de connaître toi, le seul véritable Dieu, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et de marcher réellement aussi pour toi, mon bénémoine, Père oh Dieu. C'est ton peuple, mon roi, que tu aimes, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, pour lesquels tu as versé ton sang. Et c'est aussi qu'ils sont en connexion, bénémoine, Père Saint, à ces lieux. Qui écoutent ta parole à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est ton peuple à toi, mon bien-aimé Seigneur. Je prie pour chacun d'eux, mon bénémoine, Père dieu Qu'il soit béni, mon roi. Qu'il soit fort mon bénémoine Père Seigneur dieu Oh Dieu, que les pardons soient accordés à ton peuple, mon bénéfice mon Père Dieu. Soutiens-nous, mon bénémoine, Père, Dieu Nous t'aimons, Père. Tu connais nos cœurs, mon bénémoine, Père Dieu. Le cœur de ce peuple, tu le connais, mon roi. Malgré la tempête, ils se sont toujours accrochés à toi, mon bénéfice mon Père Dieu. Regardez les diables, Père dieu comment il combat, bénémoine, Père Dieu. Mais ton peuple veut voir ta face, mon bénémoine, Père Seigneur Dieu. Oh la sanctification ne vient que de toi, mon roi. Sanctifié par ta vérité, mon bénémoine, Père Dieu, Ta parole est la vérité, mon roi. Soutiens. Ce peuple, mon bénévole Père, son Dieu, dans son combat, mon bénévole Père, tu dis les efforts qu'il fournit, mon bénévole Père, tu Seigneur, souviens-toi de chacun mon de mon bénévole Père. Il est à toi. Souviens-toi de mon bénévole Père, tu Dieu. Fortifie dans sa maison, mon bénévole Père, tu pour voir pour les besoins. Bénis les enfants, mon bénévole Père, tu dis Dieu. Petits enfants aussi, mon bénévole Père, tu Dieu. Leur gagner, que ton peuple ne manque pas de moyens financiers, ne manque pas d'argent, mon de Dieu, ne manque pas de nourriture, mon bénévole Dieu. Que les enfants, les enfants, de petits enfants, de Dieu petits, aussi bénis que leur cœur soit toujours amené aussi à toi, mon bien-aimé Père Dieu. Parce que tu es réellement notre Dieu. Nous sommes à toi, mon bien-aimé Père. Nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te servir, mon roi. Oh Dieu, guéris ton Père, mon bénémoine, Père Tibissant. Soutiens et fortifie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que leurs yeux, que tous ceux qui sont, mon bien-aimé Père Dieu, soient guéris en ton nom, Seigneur Jésus. Tu le fais, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pardonne nos péchés. pardonne encore nos commandements, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous revenons à toi, notre Père, mon bien-aimé Père Dieu. Parce que nous t'aimons, Seigneur. C'est vraiment merveilleux de faire la vie mon Dieu. Merveilleux de aussi pour ta parole, Seigneur. Tu es vraiment notre Sauveur, qui nous a sauvés, Seigneur. Sois béni et sois glorifié, sois exalté encore aujourd'hui. En ces temps du soir, mon béni Seigneur Jésus, tu as démontré que tu nous aimes parce que nous as visité, Père oh Dieu. Mon âme, te loue encore davantage, mon roi, parce que les autres sont des aveugles qui ne voient pas, mon mais Père Saint-Dieu. Béni soit ton Seigneur, mon bénéfice Père oh Dieu. Nous t'aimons, Sauveur. Nous te remercions, mon bien Père Saint-Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour, mon roi. Garde ton peuple dans le chemin, Seigneur Dieu. Garde ton peuple sur tes traces, mon bien Père Saint-Dieu. Nous voulons y demeurer parce que ces jours-là, nous voulons y être, Père. Ils viennent à cet enlieu, bénémoins Père Tibissant, parce qu'ils ont les désirs, Père Tibissant, Dieu, de croire. Et ils désirent te voir ces jours-là, mon bénémoine, Père sans dieu Oh Dieu, qu'aucun de ceux-là qui s'accrochaient à toi ne puisse rester, Père. Mais que le monde soit vraiment Père mon Dieu. tire bénémoine, Père sans dieu Qu'il en soit délivré, mon béni, mon Père Tibissant, Dieu. Les choses charnelles et ce monde, mon béni, mon Père sans Dieu. Pour vraiment marcher à la sainteté comme toi tu demandes, mon béni, mon Père sans Dieu. Souviens-toi de nos enfants, mon béni, Père. Et la gloire et l'honneur te reviennent encore ce soir pour ce que tu fais, Seigneur. C'est toi qui nous ramène à toi. Prépare encore nos cœurs, mon béni, mon Père Dieu, parce que nous voulons t'entendre encore, nous montrer et nous montrer le chemin davantage, mon roi. Oh Dieu, merci Père. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, accorde le soutien les secours à ce peuple qui est à toi, mon sauveur. Que tu le soutiennes, mon béni, Père Saint-Dieu. À rentrer à la maison, que leur cœur puisse aussi briller au-dedans, mon béni, Père Saint-Dieu. Parce que tu nous nos encore dans le cœur en ce temps, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous souvenons de tes paroles à toi, à tes enseignements, comme tu nous parles, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous accordons la grâce de voir nos souvenirs. Garde cela, mon Père Saint-Dieu. Parce que lorsque nous viendrons, tu nous parleras encore, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous ne voulons pas perdre tes paroles, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous voulons que ta parole soit à nous, Père. Oh, Dieu, dispose encore. Dans nos cœurs. Pendant ces jours, mon père puissant nous chercherons ta face, mon bien Seigneur, pour nous parler nous instruire encore davantage, mon Père Saint-Dieu. Sois béni, mon béné au roi, et sois glorifié, Père Saint-Dieu. Garde ton peuple, mon Seigneur. À toi, la gloire, et à toi, la puissance, et la victoire. Souviens-toi des nôtres qui sont à la maison et qui sont malades, mon aimé Père Saint dieu Oh Dieu de nos enfants qui sont aussi patubissants malades, mon roi. Je t'en supplie, mon roi. Nous avons prié que la foi soit accrochée à la prière, à la parole, de Père Saint-Dieu. À toi, notre aimé Seigneur sauveur. Alors que nous, nous allons voir que nous vivons, Père Tubissant, de mon moment béni, Père, dans ta présence. Pardonne-nous, Père Saint-Dieu. Et confirme aussi ta parole dans notre cœur, dans notre vie, dans ton peuple, de Pébuissant. Dans ta maison à toi, Père. Sois glorifié pour cela, Père. Sois béni et sois exalté, Seigneur. Nous sommes heureux, Père. Le pouvoir t'avoir. Merci. Merci. Oh Jésus-Christ, mon roi, merci. Oh Jésus, mon roi, merci pour le sacrifice accompli à Golgotha. Je connais cela, mon Seigneur. Oh Jésus, mon roi, tu mouris pour moi. Merci pour mon frère. Merci. Aussi pour ma soeur, merci, merci, pardonne-nous, et oui, souviens-toi, nous revenons à toi, étant et, et vraiment conscient de ce que tu fais, pour mon frère et pour ma soeur, pardonne là où mon frère a failli, là aussi ma soeur a failli, là nos enfants ont failli, nos petits-enfants aussi, je demande pardon pour ce peuple qui est à toi, Donc, qui est ici aussi, qui est aussi à l'écoute, connecté à cet endroit, Seigneur, que tu pardonnes, que tu soutiennes, mon bénémoine Père. Ne regarde pas les faiblesses, mon Seigneur, mais regarde l'amour qu'ils ont à ton endroit, Père Saint-Dieu, et le sang que tu as versé pour eux, la force vient que de toi, mon bénémoine, Père, Père Saint-Dieu. Merci encore. Oh Dieu, que tu donnes vraiment la bonne santé à ton peuple et la paix aussi dans leur cœur, mon roi, pour pouvoir te servir encore. Parce que nous voulons encore plus de toi, mon Seigneur, bénémoine, Père Dieu. Et apprendre encore de toi, Père. Ils sont à toi, mon bénémoine Seigneur. Pardonne et soutiens. Nos enfants. Et tous ceux que tu as eu à pouvoir aussi appeler, mon béni, mais Père Saint, nous te demandons cette grâce. Oui, Père, oui, Sauveur béni, tu connais nos cœurs, tu nous parles aussi, tu nous soutiens, tu nous ramènes et nous voulons vivre pour toi, mon Seigneur. Merci, Père, merci, mon Dieu, merci, le grave en nous, mon Sauveur. merci, Père, gloire à toi, oui, à toi la gloire, nous avons besoin de toi combien nous soupirons, oui Père béni, Amen Amen, Amen, tu es fidèle mon sauveur, oui Père manifeste ta grâce tu es roi tu es le roi mon sauveur merci merci pour tout Père gloire à toi donne nous encore beaucoup de temps Seigneur parce que nous voulons nous tenir encore dans ta présence et te glorifier Père que ton peuple soit béni qu'il soit vraiment fortifié mon roi Merci pour ce que tu fais. Nous te remercions de tout notre cœur pour ton amour et ta bonté encore ce soir. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.